Hello ma parfait comélie Halloween arrive et pour l'occasion j'ai décidé de vous mettre une vidéo par jour. Oui, tu as bien entendu, une vidéo tous les jours à 18h, Sois au rendez-vous Alors surtout abonne-toi et mets la clochette pour avoir des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Pour ces deux mois de l'horreur, on va s'amuser, fabriquer son propre faux sang, des make-up les plus terrifiants les uns que les autres, réaliser des prothèses bien dégueulasses avec les verres qui sortent. Et n'hésite pas à en mettre en commentaire quel monstre tu veux retrouver quel do-it-yourself tu aimerais voir pour que je puisse complètement te satisfaire. Et en attendant, voici un petit échantillon de ce que tu pourras retrouver pendant ce mois de l'aura. C'est parti Oh hi It's me again. I missed you. You remember me Right, <laughs> I'm not only there, at night You seem a little nervous in your head It's like a creepy circus Are you ready for the show? Now tell me where did all your courage go? I'm back!